Dans une vidéo précédente, nous avons appris à tracer des polygones réguliers. Poursuivons. Et essayons maintenant de tracer des polygones un peu plus grands, avec le plus de côtés. Oh, ce n'est pas très difficile, alors allons-y. Pour tracer un octogone, octogone donc huit côtés. Simple, non Eh bien, le programme va donc s'écrire avancer de, je ne vais pas dire 10 pas, on va dire 40 pas, et puis tourner de, ah, combien de degrés La règle du tour complet en 360 degrés euh, nous la réutilisons ici, donc pour un triangle 360 divisé par euh, 3 angles, ça fait 120 degrés de rotation à chaque angle. Pour un octogone, 360 degrés euh, divisé par 8, ce qui nous fait euh, 45 degrés. Donc, à chaque angle, on tourne de 45 degrés. Voilà, et je pourrais donc répéter... Le, le, le bloc avancé de 40 pas Puisqu'il s'agit d'un octogone régulier Et puis tourner à droite de 15 degrés Alors pour la facilité je vais quand même vous montrer un petit truc C'est que si je prends ce bloc Je clique droit, je peux demander de dupliquer Dupliquer Combien de fois dois-je dupliquer pour mon octogone Il ne faut pas que je me trompe non plus du nombre de fois. Donc là, pour l'instant, je suis à... Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois. Euh, J'ai oublié le avancé. Donc, dupliquer. Voilà. Celui-ci ne me servira pas alors. Dupliquer, ai-je le bon nombre Je supprime celui-là, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, sept fois, huit fois, cela semble bon. On y va, événement, quand il est cliqué, voilà, au niveau des mouvements, je vais demander à mon chat de retourner au point 0,0, et de s'orienter à 90 degrés. Voilà. Et puis, je vais demander aussi d'effacer tout. Toutes sortes d'instructions que je pourrais mettre en tête de mon programme pour dessiner l'octogone. On y va C'est parti. Voilà. Il a parfaitement dessiné un octogone. Bien. Mission suivante. Euh, si on disait euh, une figure à 24 côtés, Ouf, oui mais ça je n'ai pas trop envie parce que ça commence à faire beaucoup quand même de blocs à empiler, empiler. Il faut les compter, on risque de se tromper. Eh bien, il existe une solution. Et la solution, c'est de demander à notre lutin de répéter un certain nombre de fois une action ou plusieurs actions. Quelles actions devrait-il répéter un certain nombre de fois ici eh bien, il lui suffirait de répéter 8 fois l'action avancer de 40, tourner à droite de 45. Et ce serait déjà fini. Donc tous les blocs qui suivent, je n'en ai pas besoin. Et je vais les jeter. Par contre, dans les blocs de contrôle, je vais aller chercher le bloc répéter x fois. Alors ici, nous avions dit qu'il fallait répéter 8 fois. Répéter 8 fois quoi? Les deux instructions avancer de 40 tourner de 45 degrés. Je vais les insérer à l'intérieur du bloc répéter 8 fois et je l'inclus dans mon programme. Mon programme est maintenant bien plus simple que tout à l'heure. Je ne risque plus de me tromper sur le nombre de fois. Je lance le programme et voilà mon octogone qui est parfaitement tracé avec un programme bien plus simple. Que devrons-nous faire pour une figure à 12 côtés Avez-vous déjà compris Normalement, ça ne devrait pas faire de problème. Combien d'instructions seront nécessaires pour la figure à 12 côtés Pas plus d'instructions que pour la figure à 8 côtés ou 4, ou 3. Donc maintenant, le tracé de polygones réguliers devient extrêmement simple, même si le nombre de côtés devient très grand.